Allez, bonne journée mon poussinou Salut Kylian, qu'est-ce que tu fais là Salut Margot. C'est quoi cette tête bah, mon père, il m'accompagne en classe de neige. Tu connais mon père. Oh oui. Oh Kylian, vous êtes là. J'ai réfléchi. Et il faut qu'on innove en matière de recrutement. Il faut qu'on trouve un moyen de recruter les jeunes. C'est pas faux. Et plus particulièrement les jeunes éloignés de l'emploi. Voilà la mission. Une entreprise a un rôle sociétal très important, qui va bien au-delà du simple business. Il faut évoluer, apprendre à travailler avec les générations futures, même si c'est pas toujours facile de se comprendre. Oui, ben justement, c'est des publics très difficiles à atteindre. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à sortir des canaux de communication habituels. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Oui, et eh ben, le reportage sur le père de Margot, il avait bien fonctionné. Pourquoi on reprendrait pas le concept en l'étendant sur les métiers de l'entreprise et on diffuse sur les réseaux sociaux. Tu as reculmer mon père, il m'a bassiné avec ça pendant deux semaines. Et on organise un job dating. Je prends contact avec Pôle Emploi, je, je suis déjà des profils. Faut trouver une date pour organiser l'événement Oui, t'annonces ça maintenant. La deuxième semaine de février, ce serait parfait. Dis donc, ce serait pas la date de, de la classe de neige, toi Oui, mon père accompagne la classe de neige. Oh bah ben non, c'est une chance de partager ça avec ton père. Oui, enfin, il va surtout draguer la prof de sport. La prof de sport Deuxième semaine de février, tu dis. Parfait. Je note. T'es prête ma choupinette Oh Bruno, vous tombez bien. Entrez. On est en train de préparer un événement formidable deuxième semaine de février. Je compte oh. sur vous. Ah oh bah ben non, c'est pile la semaine où j'accompagne la petite Oski. Ah oh ouais, mais c'est vraiment très important pour l'entreprise. Euh, et pour moi. Laisse papa, c'est ton travail, c'est trop important.